Salut, c'est Guillaume de la team Cumulus Vap. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing du kit Lux 80 de chez Vaporesso. C'est parti Vaporesso fait toujours plus fort et exploite à nouveau la gamme Luxe. Pour concevoir la Luxe 80, le fabricant a repris le design tant apprécié et s'est efforcé de diminuer le poids et l'encombrement pour proposer un produit toujours plus compact. Nous allons voir tout de suite ce qu'elle a dans le ventre. Le kit se compose de la Luxe 80 et de sa cartouche GTX 26. Le kit mesure 111 mm de haut, 39,4 mm de long et 28 mm de large pour un poids de 141 grammes. Le kit est disponible en 5 coloris différents. Passons à la présentation. La Lux80 dispose d'un emplacement pour les cartouches GTX 26. Sur la face avant, nous retrouvons le switch, l'écran OLED, les boutons de réglage plus et moins, et enfin le port USB-C. La cartouche GTX 26 dispose d'un réservoir de 5 ml. Sur le haut de la cartouche, nous retrouvons un drip type propriétaire. Celui-ci se dévisse d'un quart de tour afin d'accéder au remplissage. La cartouche est aimantée sur la box et peut se tourner afin de régler l'airflow, mais également se détacher afin d'accéder à la résistance. En ce qui concerne les accessoires contenus dans le kit, nous avons une résistance GTX de 0,2 ohm à utiliser entre 45 et 60 watts une résistance GTX de 0,3 ohm à utiliser entre 32 et 45 watts, un câble USB-C et un manuel d'utilisation disponible en français. Comme aucune résistance n'est installée, nous allons vous montrer comment en installer une. Pour commencer, retirez la cartouche de son emplacement. Enfin, insérez l'une des deux résistances à l'emplacement prévu à cet effet. Enfin, il ne vous reste plus qu'à remettre la cartouche sur la box. Pour remplir le réservoir de 5 ml, tenez la cartouche de manière à ce qu'elle ne bouge plus et tournez d'un quart de tour le top cap. Puis tirez, il ne vous reste plus qu'à insérer l'embout de votre fiole d'e-liquide dans l'encoche et à remplir. Une fois rempli, vous pouvez refermer le tout. Pour éviter les dry n'oubliez pas d'attendre une dizaine de minutes avant votre première puff. Pour patienter, intéressons-nous de plus près au fonctionnement de la box Lux80. Pour allumer la box, pressez 5 fois rapidement le switch. Nous pouvons retrouver sur l'écran le niveau de charge de la batterie, le mode sélectionné, la puissance en watts, la puissance recommandée en fonction de la résistance, la valeur de la résistance en Ohm, la tension en volts et le nombre de puffs et leur durée en secondes. La box Lux80 est par défaut sur le mode Watt. Pour monter ou descendre en puissance, appuyez sur le bouton plus ou moins. Pour accéder au menu, maintenez le bouton plus et moins simultanément pendant quelques secondes. Nous pouvons retrouver alors. Le mode Volt vous permet de gérer la tension à l'aide des boutons plus et moins. Le mode Smart Variable Wattage vous suggère une puissance adaptée à votre résistance. Libre à vous ensuite de monter ou de descendre la puissance à l'aide des boutons plus et moins. Puff qui vous permet de consulter vos puffs hebdomadaires et de remettre à zéro le compteur. Thème qui vous permet de changer la couleur de votre interface. Trois coloris sont disponibles. Et enfin, défaut vous permet de remettre les paramètres d'usine. Ce kit est vraiment sympa, petit et agréable en main, le Lux80 offre un revêtement mm cuir très confortable. Vaporesso a fabriqué un bel objet qui se montre aussi très efficace. Le Lux80 produit une vapeur dense et savoureuse tout en assurant une utilisation simplifiée. Le Lux80 convient parfaitement aux amateurs de tirage direct et indirect. C'est tout pour moi en ce qui concerne le kit Luxe 80 de Vaporesso. Dites-nous en commentaire si cette vidéo vous a été utile. Vous pouvez retrouver le kit complet sur notre site internet, le lien est en bas dans la description. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater en attendant. Portez-vous bien, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao